Une app gratuite conçue par la Région de Nyon pour les pendulaires du district. Découvrez les meilleures options pour vos trajets, domicile-travail ou ponctuel. Combinez facilement transport public, vélo, vélo en libre-service, parking-relais et marche. L'app affiche vos économies de CO2 et d'argent, ainsi que votre temps d'activité physique. Créez facilement une équipe de covoiturage et dialoguez avec vos passagers poser des questions à l'équipe Guichet Mobile ou proposer des améliorations sur la mobilité régionale. Chaque semaine, profitez d'informations et d'offres spécialement sélectionnées pour vous et participez au concours. Guichet Mobile, une application conçue par la région de Nyon.